et c'est vrai qu'une grande partie de notre combat réside dans nos pensées. Quand j'étais jeune chrétien, grandissant dans les années 70, 80, nous étions et challenged à aimer le Lord avec tous nos cœurs, on était défiés pour aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, with our souls, de toute notre âme. But when Jesus gave that word, Mais quand Jésus a donné cette pensée, il a ajouté un autre défi pour l'aimer. Et ça, c'était de l'aimer avec nos pensées, notre intelligence. Et personne ne m'avait dit qu'il fallait faire cela pendant au moins 20 à 30 ans en tant que jeune chrétien. Comment est-ce que tu aimes le Seigneur avec ton intelligence On l'a servi avec nos forces. On l'a servi avec nos forces. Nous lui disons que nous l'aimons dans nos prières et dans notre louange. Mais comment est-ce que nous l'aimons avec notre intelligence Et je crois que c'est une autre raison pour laquelle le Seigneur a suscité l'Université des Nations. Et c'est un endroit où nous pouvons travailler à ce projet ensemble. The nations are in the same battle. Battle. Les nations sont dans le même combat for our minds. pour notre intelligence And especially for the minds of children. et spécialement pour l'intelligence des enfants. Et vous pouvez prendre une nation après nation autour du monde. Et nous devons aussi être dans ce genre de combat. Mais d'où vient l'Université des Nations? Some est-ce que c'est un, un comité là-bas aux États-Unis? Comment est-ce que cette université est, est née, en fait, au sein de Jeunesse en mission? Je pensais à cela il y a 20 ans. And this, uh, story came to my mind. Et c'est cette histoire qui m'est venue à l'esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'elle vient, qu vient spécialement de Dieu. Peut-être qu'elle vient, vient de moi-même. Anyway. Mais de toute manière, je vais vous raconter cette histoire. I think it'll help us to think together. Et je crois que ça va nous aider à réfléchir ensemble. Uh, C'était en 1975-76. Et ça s'est passé au ciel. Peut-être qu'au ciel ils n'ont pas tout à fait le même système pour compter le temps comme nous. But when it happened there, that was what time it was down here. Mais quand ça s'est passé là-haut, en tout cas, c'était cette époque-là, ici en bas. Of Et ça, ça s'est passé dans le bureau d'un archange. Et c'était l'archange qui était responsable de tous les anges gardiens de la Terre. But when I say office, Et quand je parle de bureau, you must not what we think of as an il ne faut pas s'imaginer un bureau comme chez nous. Some cubic rectangular room, une, une chambre rectangulaire, um, remplie de dossiers et de machines. No, an Archangel's office is entirely different. Non, le, le bureau d'un archange est totalement différent. It's full of plants. C'est rempli de plantes. It looks more like this than else. Ça ressemble plus à cette cour ici. It's open to the sky. Et puis le, le, le sommet, c'est le ciel. There are many birds in the Et puis il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent dans les branches. And in and out. Et puis il y a plein d'animaux qui courent partout. A going one side of it. Et il y a un ruisseau aussi qui traverse. Like c'est comme ça que, que qu ce bureau. And there was uh, a knock, and there wasn't a door, but there was a knock on the tree that was. The <laughs> il n'y avait pas vraiment une porte, mais il y a quelqu'un qui a frappé contre un tronc d'arbre. Et puis c'était l'ange gardien de jeunesse en mission. A young angel. Uh, a young uh, un jeune ange. Un jeune. Un jeune ange. Et l'archange dit Mais entre. En fait, j'allais juste m'en appeler. Well, what did you want to see me for? « Pourquoi est-ce que tu es venu me voir ?» Et le jeune ange a dit « Bon, ça a à voir avec jeunesse en mission. » Et moi, avec tous mes autres anges gardiens, vraiment, ça nous fait beaucoup de travail de, de tous les protéger. Parce qu'on ne sait jamais là où ils seront. We think stay On pense qu'ils vont rester à quelque part. And then they pray one morning. Et un matin ils prient. And they go somewhere else. Et ils partent ailleurs. And it's very hard to keep up with these guys. Et c'est vraiment difficile de pouvoir tous les protéger. Donc, so we had an idea together. Donc nous avons eu une idée tous ensemble. Instead of the Lord speaking directly to them. Plutôt que le Seigneur s'adresse directement à eux. Why doesn't He speak first to us? Pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas à nous d'abord? Qu'il nous explique où est-ce qu'il va les envoyer. We can get Et comme ça, nous, on peut s'organiser. Et ensuite, on pourra leur dire où est-ce qu'ils devraient aller. And the old said, no, that's not Et le, le vieux, le vieil archange a dit, "Non, non, non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer." Parce que lui, ça fait des très longtemps qu'il avait décidé. Qu'il voulait leur parler directement. Qu'ils allaient entendre de lui. And then go. et ensuite partir and there was to be no intermediary et qu'il n'y allait pas y avoir d'intermédiaire entre lui et eux no person, pas de personne no pas de structure no ceremony, pas de cérémonie nothing. rien the only intermediary being the second person, Jesus le seul intermédiaire étant la personne de Jésus Christ et puis le jeune ange a dit « Bon, ok, si c'est comme ça que ça doit se passer. » Mais je peux te dire que ce n'est pas facile. Parce que la plupart des missionnaires, ils restent dans un endroit. Three years. Au moins trois ans. Ils vont peut-être dans d'autres régions, mais ils ne sont pas toujours en train de s'envoler dans toutes so les parties they're, du monde. They're easy to guard. Donc ceux-là ils sont faciles à protéger. Mais ces djinns hein, là c'est difficile. Said, yes, Et donc ce vieil archange a dit oui oui, oui nous on sait. Uh, Mais ton travail ne va pas être facilité. New, new Parce que là ils, ils, ils, ils vont recevoir une nouvelle tâche. Said, Et puis le jeune ange a dit quoi c'est quoi ça? Well, Rappelle-toi le rêve du Père, Fils et Saint Esprit, ce vieux rêve. The one that they keep trying to accomplish every generation, every century. Ce rêve qu'ils essayent d'accomplir dans chaque génération, chaque siècle. And it et chaque fois, ça échoue. Et le jeune ange dit Oh, je me souviens de ça de ATS. Et donc le, le, le jeune ange dit « Oui, je me rappelle de cela de ATS. » C'était l'école de formation des anges. Trois mois de phase théorique et trois mois de phase pratique. Tu te rappelles ce rêve d'une université où on allait former des leaders, for church, for the, the pas seulement pour l'Église, mais pour toutes les sphères des nations. I this. Oui, je m'en rappelle. But it's always failed. Mais ça a toujours échoué. Et le vieil ange a dit, oui, c'est vrai, mais ils vont essayer à nouveau. le jeune ange a dit, avec et puis le jeune ange a dit « Avec Jem ?» C'est la mission la moins académique de toute la planète. Most other missions require Bible school. Et la plupart des missions, au moins, ils exigent une école biblique. Or even, or even seminary and graduate school. Ou même la, la théologie ou bien des séminaires. And an experience leading a local church. Ou bien au moins avoir l'expérience d'une église locale. Ces et ces gens, ils savent même pas à quoi ressemble l'intérieur d'une bibliothèque. Quand ils vont dans une ville, ils vont pas visiter les musées et les bibliothèques. Ils vont dans les cinémas et dans les dans les cafés. Ils sont plus intéressés à chanter et à danser que d'étudier. « Pourquoi est-ce que tu vas leur donner ce grand rêve ?» well, Et le vieil ange a dit, « Oui. » Ça a été essayé dans le domaine académique. And that's what didn't work. Et c'est ça justement qui n'a pas marché. Mais ce groupe a été préparé pour l'université. Mais ce groupe a été préparé pour l'université. Well, Et le, le jeune ange a dit, « Mais alors, comment est-ce qu'ils se sont préparés ?» Et ils il n'y a personne qui a des, des, des, des grands diplômes. They don't know how to study. Ils ne savent pas comment étudier. Il y en a qui ne savent même pas comment réfléchir. How have they been comment est-ce qu'ils ont été préparés Et well, a dit, « C'est une approche différente et le vieil ange a dit c'est une approche différente ils se sont préparés en vivant dans des communautés in in en travaillant en équipe corner, like pas seulement une personne qui étudie tout seul dans son coin comme dans la plupart des universités ils ont étaient enseignés pour baser tout ce qu'ils font sur la parole. Et on les a enseignés à entendre la voix de Dieu directement de lui. And to obey what he says. Et à obéir à ce qu'il dit. And to go anywhere in the world. Et d'aller n'importe où dans le monde. No limits. Pas de limites. Ils ont appris que chaque jour, on commence avec l'intercession et le combat spirituel. And because of their communities, they've learned right relationships. Et à cause de leur communauté, ils ont appris à avoir des relations justes. Et comment maintenir ces relations dans la justice. They're committed to evangelism, et Ils sont engagés envers l'évangélisation, envers la mission, le Gospel à tous les Apporter l'Évangile à tous les peuples. Et ils ont été emmenés dans le royaume pour un temps comme celui-ci. Ils sont préparés de façon unique. Parce que c'est tellement plus facile d'avoir un groupe comme celui-ci pour enseigner le domaine académique. Plutôt que de d'enseigner de, de, ceux qui sont déjà académiques et, et pour qu'ils puissent encore apprendre ce que je viens de vous dire. The young angel said, well, fail, like the et puis ce jeune homme, ce jeune ange a dit, mais et s'ils échouent comme tous les autres? Et puis la, le vieil ange a dit, ben on attendra. We'll wait another generation. on attendra une autre génération Or maybe two. ou peut-être deux ou peut-être 500 ans But this, this dream will happen. mais ce rêve s'accomplira parce que ça a été décidé par les trois And the Lord's will will be done. et la volonté du Seigneur s'accomplira So I'm not saying it happened exactly like that. Passé comme cela. But I will say that a decision was made in heaven. Mais dire que la a été prise au ciel. That there is document, documented evidence that this dream goes back 2, years. Il on peut voir et 2,000 years. That it advanced in the West. In, For centuries. Et que ça a avancé dans, dans en Occident pendant des siècles. Et pendant des siècles, depuis l'est jusqu'en Chine. But the, the dream has never come to pass. Mais ce rêve, en fait, ne s'est jamais accompli. Parce que c'est une de ces choses pour laquelle l'ennemi le, le, a peur, that that qu'il y aura un endroit où les gens vont pouvoir apprendre à adorer avec leur intelligence, qu'ils allaient commencer à réfléchir selon Dieu, or, et pas avec leur philosophie ou leur culture, mais qu'ils allaient être rendus libres. Et je peux parler pendant des semaines sur la stratégie que l'ennemi a essayé de mettre en place. So that the way that we think par rapport à la, notre manière de penser, learn, notre manière d'apprendre, ça nous garde en esclavage. Et nous n'avons pas encore vu la réalisation de la promesse de Jésus, que nous allons connaître la vérité et que la vérité va nous libérer. Nous sommes partout dans les liens Et le bondage n'est pas et les, ces liens d'esclavage de, ne viennent pas, en général, de l'extérieur. L'esclavage est ici. On ne peut pas penser au-delà des catégories qu'on a reçues. One little example. Un petit exemple. Women in leadership in the church. Le leadership des femmes dans l'Église. Comment est-ce que tu peux penser qu'une femme pourrait diriger dans l'église C'est quelque chose d'impensable. Dans beaucoup de groupes et dans beaucoup d'églises. Même en Occident aujourd'hui, les femmes peuvent faire beaucoup de choses dans l'église, mais elles ne peuvent pas venir et enseigner. Nous ne sommes pas libres dans ce domaine. même à jeunesse en mission. Et voilà ce que j'essaye de dire. One of YWAM's values is that we follow women in leadership. Une de nos valeurs de jeunesse en mission, c'est que nous puissions suivre aussi les femmes dans le leadership. If you don't like that, leave si tu ne penses pas comme cela, alors ch -ch -ch euh, euh, quitte jeunesse en mission. There no for you mission. Il n'y a pas de place pour toi dans cette mission. Va vers la mosquée la plus proche. Je pense qu'il y a une grande carrière pour toi là-bas. <rires> If we want the mind of Christ, si nous voulons la pensée de Christ, our minds are going to have to change. Nos pensées vont devoir changer. In ways that we cannot, literally cannot imagine. Dans des manières que vraiment nous ne pouvons pas imaginer. So, the Lord spoke to Lauren. Donc, Dieu a parlé à Lorraine. Et ça, c'était en 1977. Ou peut-être une année plus tôt. Time, Et à ce même moment, il a parlé à mon beau-père. Un scientifique de renommée mondiale dans le domaine de la spectroscopie qui est l'étude de la lumière. And, and in your, in your et sa partie de l'histoire est écrite dans le manuel que vous avez reçu. Book, right? Tout le monde a reçu ce manuel. You can have French, or et vous l'avez en français, en anglais et en portugais. Et j'ai aidé à écrire cet article parce que nous n'avons pas article écrit n'importe où qui comment l'université YWAM. Parce que nous n'avions pas d'article écrit nulle part qui expliquait comment l'université, en fait, est sortie des Jeunesses en mission. Et, et son rôle aussi, aux côtés de Lorraine, pour la création de l'université. So ici c'est point. Et voici le point. This was not some who this. Ce n'était pas un comité quelconque qui a pris cette décision. Ce n'était pas, pas seulement une bonne idée. Lauren ne s'est pas réveillée un matin en disant « Ah oh, super, on va avoir une université ». C'était une parole du Seigneur qui est venue directement It du ciel. C'était une, une pensée choquante pour chacun d'entre nous, même pour Lauren. Et beaucoup d'entre nous ont dit, mais nous ne nous, nous sommes pas prêts à cela. Even those of us who open like me, même si nous nous étions ouverts comme moi. I said, why, why say we're going to have a university? Pourquoi dire que nous allons avoir une université? Why don't we we say we're we're going to have a missions training institute? Pourquoi ne pas dire que nous allons avoir un institut de formation missionnaire Because we do that already. Parce qu'on le fait déjà. We train missionaries. On est en, en train de former des missionnaires. Et on peut ajouter d'autres écoles et avoir un bon diplôme de deux ou trois ans. Et j'ai dit à Lauren, pourquoi ne pas avoir juste un institut missionnaire Et il a dit à elle m'a dit, Because God said university. parce que Dieu a parlé d'université. Dieu a dit université. Et, and if you don't like the idea, Et si vous n'aimez pas l'idée, allez vous plaindre à Dieu. Et ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il avait posé cette même question à Dieu. Et Lorraine avait dit à Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à cela. Pourquoi ne pas commencer avec un institut missionnaire Lord said, I said, Mais Dieu lui a dit, j'ai dit, université. Et, said, as he does, yes, Lord. Et comme Lorraine a toujours l'habitude de répondre, il a dit, oui Seigneur. And he only told me that many years later. Mais il dit cela après. But the whole, the other point here, Mais point ici, the first is that we have a university because of obedience to a word of the Lord. La chose And not everyone's called to be part of the university directly. Et pas tout le monde est appelé à faire partie de l'université directement. But at least don't, don't those who are. Mais s'il vous plaît, ne critiquez pas ceux qui le sont. Parce que to cette, cette dernière, ces dernières décennies, nous avons essayé d'apprendre comment obéir à cette parole. Et le deuxième point est celui-ci. Le Lord voulait une université out de YWAM. Le Seigneur voulait une université née de jeunesse en mission. With YWAM's DNA. Avec l'ADN de jeunesse en mission. With the points that I mentioned earlier. Avec les points que j'ai mentionnés avant. And these are still the foundation stone of our of our, uni of our university. Et ce sont toujours ces points sont toujours les pierres fondamentales de notre université. These are what we teach in DTS. Ce sont ces, ces valeurs que nous enseignons dans l'école de disciples. What, these are things we teach in every university Ce sont des choses que nous enseignons dans toutes les formations de l'université. Et les autres choses que nous enseignons se rajoutent à celles-ci. Et une autre bataille que nous combattons est les gens qui nous ce sont les gens qui se joignent à nous, surtout ceux qui ont déjà leur propre éducation venant de leur nation. ils disent Ah, moi je vais vous aider à construire cette université. Mais ce qu'ils veulent vraiment disent, c'est Je vais vous aider à construire une université dans mon image culturelle. Et ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'en fait, je vais vous aider à construire cette université avec l'image de ma propre Et moi, je vais vous aider à construire ce côté académique de la meilleure manière. Et ce que beaucoup de personnes, en fait, nous ont dit, littéralement, « You don't have to have so much Bible. » Nous n'avons pas besoin d'avoir autant de pas besoin de prendre autant d'heures chaque semaine dans la louange let's, et la prière. Let's those Essayons de réduire un petit peu ces mots. So ces we'll have more time for academics. Comme ça, il y aura plus de temps pour ce qui est académique. And of in, in of the et chacun d'entre nous dans le leadership de l'Université des Nations. We say over and over and over again, no. Nous devons répéter toujours et toujours, « Non these things are who we are. Ces choses, c'est qui nous sommes. Nous voulons que toutes nos études soient construites sur ces choses. And we will worship no other gods. Et nous n'allons adorer aucun autre Dieu. » Donc l'université, au début, c'était un partenariat entre Lorraine et Howard. And Lauren has often said, no Howard no university. Et Lorraine a souvent dit, pas de Howard, pas d'université. Et Lorraine a aussi certains diplômes. He has a master's in education. Il a un, un master en éducation. Mais Howard est aussi celui qui est venu avec ses dons et qui les a rajoutés à ceux de Lorraine. Et juste ces dernières années, j'ai pensé Je ne pense pas qu'il y ait il y a un autre scientifique sur la surface de la Terre. Qui aurait pu travailler avec Lorraine dans le contexte de jeunesse en mission. quand Howard est venu visiter Lorraine, et ça s'est passé à, à Kona, and there, the only furniture they have is two two outside chairs. Et les seuls euh, meubles qu'ils avaient, c'était deux chaises d'extérieur. And Lauren, Lauren says to the Lord, how am I going to tell this famous scientist that we're going to have a university? And the Lord said, just tell him. Et le lui a dit, -le lui tout so Lauren told him. Donc Lauren lui en a parlé. And Howard said, yes, I know, and the Lord's told me I'm to be the first provost. Et puis, Howard lui a dit oui, je suis déjà au courant et en fait Dieu m'a dit que j'allais être le premier recteur. Now, hadn't told else at this point, et à ce moment-là, Lauren n'en avait parlé à personne. Except the International Council of U of, Youth of the Mission. À part le Conseil International de Jeunesse en Mission. So that's how Howard started working with Lauren. Et so, cette manière que ça a commencé à œuvrer avec Lauren. So Howard said, how do we get started? Et donc Howard a dit alors on commence par où? And, and said, well et bon, aujourd'hui, nous allons arracher toutes ces mauvaises herbes, tous ces buissons qui ont deux, qui ont deux mètres de haut. Like Est-ce que tu veux nous aider Howard said yes. Et Howard a dit oui. Et Lorraine lui a dit, ok, donc il faut que tu ailles acheter d'abord ta propre machette. Et c'est vrai, il a toujours cette machette. So that's how they started working together. et c'est de cette manière qu'ils ont commencé à travailler ensemble C'est pas en général les universités ne commencent pas de cette manière man uh, l'homme qui a démarré notre faculté des sciences humaines et des études internationales. Real man of God un vrai homme de Dieu. Il a fait une école carrefour avec Howard. A of, of a well Et c'était un professeur de d'études ou classiques dans une autre université. Et puis donc, Lauren a décidé de le recruter pour commencer cette faculté. Et j'aimerais te demander de prier d'être le doyen fondateur de notre faculté des sciences humaines et d'études internationales. And Doug Fever was nodding his head. Et il a hoché la tête. And Lauren, I said, I should tell you, et Lauren lui a dit, j'aimerais te dire aussi, there are no schools, il n'y a pas d'école, no il n'y a pas de personnel. And no il n'y a pas de budget. Mais on aimerait que tu sois le doyen de tout cela. And he Et il a accepté. And now we have this the world. Et maintenant, nous avons cette faculté au travers du monde. There are a That the Lord had already given to Lauren. Et il y avait quelques autres éléments qui venaient de, de jeunesse en mission et que Dieu avait donné à Lorraine. Un de ces éléments, c'était l'éducation modulaire. Et ça, ça venait de la première école de jeunesse en mission en 1969. Years before the university. Bien des années avant l'université. It was a revolutionary way at the time of studying. À cette époque, c'était une façon révolutionnaire pour étudier. So when I was in university. Donc quand j'étais à l'université. In in one day I would take uh, French class, German class. En un jour, j'avais des, des, des, des, des classes en français, en allemand, and philosophy. En, en, botanique, mm -hmm. en botanique et en philosophie. Et ensuite, le, le, le jour suivant, les quatre mêmes sujets. And would be times a week. Et ça, c'était plusieurs fois par semaine. C'est pas d'étudier. Ce n'est pas une manière facile d'étudier. Et surtout quand tu sautes directement du français à l'allemand. Mais Dieu a donné à l'orraine une manière différente. You study one subject tu étudies un sujet more in depth plus en profondeur for three months. pendant trois mois. If you're studying counseling, only study counseling. Donc, si tu étudies la relation d'aide, ce n'est seulement, c'est que la relation d'aide que tu vas étudier. If you're only study si tu étudies l'évangélisation, alors ce n'est que l'évangélisation que tu étudies. And all the way in all our schools. Et comme ça pour toutes les écoles. Now this this principle, we also have to fight for. Et pour ce principe, il y a aussi eu un combat. Parce que les gens qui venaient d'autres universités voulaient changer cela. And sometimes, base want to change it. Et même des fois, des leaders de base voulaient le changer. Just at their staff. Parce qu'ils sont en train de regarder à leurs membres du personnel. Et ils disent, « Je j'aimerais une école, et j'aimerais qu'ils apprennent un peu de leadership. » Ils disent « Bon, j'aimerais une école, mais j'aimerais qu'ils apprennent un peu de leadership, and some worship, un peu d'adoration, un peu de relations d'aide, et un peu de comment trouver des soutiens financiers. » like Comment est-ce qu'on fait une école comme cela I Et moi j'aimerais une école That's comme ça. Ils non. non, ça ce n'est pas modulaire. » C'est <laughs> ce qu'on appelle un pot au feu en français. Et donc on a essayé de donner ce genre d'enseignement à leurs membres du personnel, mais d'une manière différente. Donc nous avons tous expérimenté que c'est vraiment une manière puissante pour enseigner, pour apprendre. Et il y a un autre principe que Lauren a commencé très tôt. C'est ce modèle de trépied de leadership dans une classe. Et moi j'en ai rajouté un, donc maintenant il y a quatre, quatre jambes, quatre pieds. Okay, what are they? Et c'est quoi ses pieds And this is in our Et c'est quelque chose qui est tout à fait unique dans notre université. Je n'ai pas entendu parler d'une autre université sur la planète qui le pratique. Donc nos écoles sont dirigées par quatre sortes de rôles de leadership. Je suis vraiment désolé de voir la mort de et je suis vraiment triste de la mort de nos tableaux. Bases, <laughs> Parce que dans beaucoup de bases de Jeunesse en Mission, il y a un endroit au fond de la cour où on enterre les tableaux. Mais je pense que vous arrivez à me suivre. Vous pouvez écrire sur votre papier, il y a quatre types de leadership. Donc, vous pouvez écrire sur vos papiers. Il y a quatre styles de leadership. The one that resembles most a traditional university Celui qui ressemble davantage à une université traditionnelle. C'est l'orateur visitant. Because that's the outside expert. C'est parce que c'est celui qui vient comme expert de l'extérieur. Peut-être que c'est un gémien d'un autre endroit. Peut-être que c'est un expert de ta nation. Ou une autre nation. But you bring in this person for a week. Mais tu fais venir cette personne pour une semaine. And Lauren always said et disait toujours, même si cet orateur ne vient que pour une Because semaine, week, parce que s'ils ont seulement une semaine, ils vont donner le meilleur de ce qu'ils connaissent. Time, mais school. si vous leur donnez trop de temps, ils vont commencer à lire toutes leurs notes là, de, de, de, de leurs anciennes universités. So Donc, on a des exceptions, mais en général, ils viennent pour une semaine. OK. Et ensuite, cette uh, position unique que nous avons aussi, c'est que nous avons des membres du personnel de, de l'école. So et donc eux, ils marchent aux côtés des élèves, des étudiants, Very closely, actually. et en fait très proches. Eating at table with the students. Et dans la plupart de nos bases, ils mangent à table avec les étudiants. Sometimes they're in the same dormitories. Et des fois, ils dorment même dans les mêmes dortoirs. Et ce ne sont pas des experts de cette école. Ils sont très proches des étudiants en âge et en expérience. Et ils sont aussi des très bons enseignants. Parce qu'ils comprennent ils comprennent le langage et la culture des étudiants, not 30 years older. et en général ils n'ont pas 30 ans de plus, they their ils comprennent leurs questions, parce qu'ils avaient probablement les mêmes questions quand ils étaient étudiants. Parce que, sûrement, ils avaient eux-mêmes les mêmes questions lorsqu'ils étaient étudiants. Et donc, ils, vraiment, ils aident les étudiants dans Et leur apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque école, nous voulons des, du personnel Et aux I côtés was, des étudiants. When I, when I was first on staff, Et quand moi, j'étais pour la première fois membre du personnel, j'ai appris plus que quand même j'étais étudiant. J'ai appris plus que quand même j'étais étudiant. Parce que j'étais en train de le réentendre. Ré Et j'étais en train de répondre aux questions des étudiants. combien d'entre vous ont eu cette expérience, la première fois où vous, avez, où vous étiez membre du personnel d'une école, okay. vous avez eu une bonne expérience C'est okay. seulement les gens de ce côté, mais ça va. The other unique role we have Et l'autre rôle unique que nous avons, est school leader c'est les, les leaders d'école. Vous n'allez pas avoir ce rôle dans n'importe quelle université, même une université chrétienne. Le, le, le leader de la formation n'est pas seulement un administrateur. Ce leader n'est pas non plus seulement quelqu'un qui connaît le sujet. Si tu es un leader de base et que tu cherches un leader d'école, c'est un leader spirituel. Now they need to know the subject. Bien sûr, ils doivent connaître le sujet. Si c'est la Bible, ils doivent connaître la Bible. Parce qu'ils doivent con, conduire les, des études sur la Bible. Missions, si, ils, ils, si ça parle de la mission, ils doivent connaître la mission. Subject, Et ils ont besoin d'avoir de l'expérience dans ce sujet, pas seulement la théorie. They the, the Mais c'est eux qui sont les leaders spirituels de la classe. In the Et ils sont dans la classe. And if they're not in the class, Et s'ils ne sont pas dans la classe, ils ne sont pas en train de conduire, de diriger l'école. S'ils ne sont pas dans la classe, alors c'est quelqu'un d'autre qui dirige l'école. Et c'est eux qui... Peut-être c'est un des étudiants, celui qui parle le plus. Peut-être que c'est un membre du personnel qui a des problèmes. Et peut-être c'est l'orateur visiteur. Mais tu ne peux conduire quelque chose que si tu es là. Donc, les leaders basse, s'il vous plaît, ne donnez pas la responsabilité aux leaders basse qui les hors de la classe. Donc les, les responsables de base, s'il vous plaît, ne donnez pas des responsabilités à vos leaders d'école pour les faire sortir de la salle de classe. I was in a large base in North Et j'étais dans une base en, en Amérique du Nord. I was in the Et j'enseignais dans cette école. The said, oh, wait, we're not be in class. Et le leader de l'école m'a dit « Bon, nous, nous ne serons pas en classe. » Je les regardais. Et il a dit « Non, on a une, une réunion de base. » pour le leadership, donc nous devons y aller ce matin. So Est-ce que ton, ton, la, votre rencontre de leadership ne peut pas se, se faire l'après-midi pour que vous, puissiez être dans la salle de classe Ils n'avaient même pas pensé à cela. Mais je n'avais jamais enseigné sur cette base. They didn't know my ils ne connaissaient pas mon enseignement. Comment peuvent-ils aider les étudiants à apporter leur enseignement si ils n'avaient jamais entendu et comment est-ce qu'ils peuvent maintenant aider les étudiants à mettre en pratique cet enseignement s'ils ne l'ont pas entendu Et puis le responsable d'école, il doit aussi être l'interprète entre l'orateur et les étudiants. Parce que certains de nos orateurs ne comprennent pas notre culture. Et ils pensent que ça c'est une université comme les autres. Et ce n'est pas. So the school say, um, listen, Et peut-être que le leader de, de, de l'école va dire nous avons avoir, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour faire un processus. Est-ce que tu peux terminer peut-être une heure plus tard? Plus tôt? He say, Ou peut-être il va dire à l'orateur, voilà une liste de vocabulaire que certains étudiants ne co comprennent pas. Est-ce que tu pourrais expliquer? Or say, Ou peut-être il va dire, que cette, ce thème-là a été déjà traité deux fois. Est-ce que tu peux peut-être aller sur un autre thème? Et une chose que Lorraine faisait lorsqu'il était mon responsable de l'école, et je n'ai jamais oublié, il nous préparait pour écouter le prochain orateur. Il nous expliquait pourquoi il avait invité cette And personne, et ce qu'il fallait vraiment écouter. And We could hope to receive. Et ce que nous pouvions espérer recevoir. And that, that a of Et ça, ça a créé un climat d'attente. So Donc la première heure, quand cet orateur nous enseignait le lundi, on comprenait déjà mieux ce qui était en train de se passer. The school leader is also the ambassador of the school to the base. Le leader d'école, c'est aussi l'ambassadeur de l'école pour la base. And the base to the school. Et la base pour l'école. There's a, there's a parce qu'il y a une dynamique dans toute expérience spirituelle, which is alienation. qui est l'aliénation. Et l'éducation nous sépare. And that can be a good thing. Ça peut être une bonne chose. Et vu dans la vie, on le voit dans la vie des disciples de Jésus. They were starting to be separated from their culture. Ils commençaient à être séparés de leur propre culture. Et C'était ce point-là que Jésus voulait leur enseigner. Parce qu'ils avaient une compréhension culturelle du Messiah. Parce qu'ils avaient une compréhension culturelle du Messie. Kingdom, une compréhension culturelle du royaume. Of une compréhension culturelle des leaders. Et ils étaient tous wrong et c'était tout faux. Et c'est la même chose avec nos étudiants. Il y a des choses pour lesquelles ils doivent se séparer. Mais ça, c'est une dynamique très puissante. Et ça ça, Et ça, ça peut briser des relations. Et ça, on le voit très souvent quand un, un, un, un étudiant de l'école de disciples qui vient juste de finir, il est tout enthousiaste. Goes home and tells his pastor. Et il va voir son pasteur. Et il lui dit, Ah, il faut tout changer ici dans l'église parce que tout ce qu'on fait c'est faux. Je ne sais pas combien de temps j'ai entendu cette histoire. Et les premières années, j'ai des pasteurs qui me disaient ceci. Donc vous êtes en train d'enseigner vos étudiants à haïr l'église et je dis, quoi, surtout pas. Said, Et je dis, mais c'est ce qu'ils font. Et finalement, j'ai compris. Et maintenant, nous faisons beaucoup plus d'enseignements de, de, la, la, pour le retour so, de ce que nous faisions avant. Mais l'éducation a aussi un, un, un, un lien puissant. So this is why et c'est pour cela que les gens, dans une école de disciples, ils commencent des relations pendant les six mois où ils sont ensemble, et c'est des relations qui durent pour toujours. Et ils peuvent peut-être être liés pour travailler sur une base pendant toute leur vie, et ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. C'est une dynamique qui est très puissante. But If the school turns that to herself, Mais si le, la, le leader d'école utilise cette dynamique que pour lui-même, L'école va à un moment être séparée de la base. And we had where the Et on a eu des situations où le leader d'école a dit au leader de base, "Non, tu n'as pas le droit de venir t'adresser à mon école." The base leader came to me in tears. Et puis le, le, le leader de base s'est mis à pleurer. Il a dit « Mais je fais quoi ?» J'ai dit « Il faut le Renvoie-le. » S'il ne peut pas travailler dans le leadership et faire que son école soit, fasse partie de la communauté de la base, you must not allow him to stay in tu ne peux pas le laisser continuer. And then we have the other sometimes, et après, nous avons eu d'autres problèmes, où c'est les étudiants qui servent la base. We had one place, on a eu un endroit, there were a lot of families with small children, il y avait beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, the et, et la chose qu'ils ont dit le premier jour aux étudiants, vous êtes venus ici pour servir nos familles. Et tous les étudiants n'étaient pas forcément ravis de cette Ils pensaient qu'en fait l'école de disciples avait à trait à la mission. Et cette base n'a pas vraiment pu recruter des gens pour être membres du personnel. Et elle est morte peu après. Nous devons nous rappeler que lorsque nous recrutons des étudiants et qu'ils viennent vers nous, nous avons un contrat avec eux. Ce n'est pas écrit, mais c'est spirituel et moral. Et voici ce qu'est ce contrat. On va prendre votre argent And give you appropriate housing and food on va vous donner un bon logement et de la nourriture, and very good education et une très bonne éducation, à un niveau universitaire, on va vous donner des notes, à l'heure, ce n'est pas facultatif, ça fait partie des promesses que nous avons faites aux étudiants, donc nous ne pouvons pas juste prendre leur argent et ne pas leur donner ce qui a été promis. The biblical term for this is stealing. Et le, le terme biblique pour cela s'appelle « le vol ». Et souvent, on a combattu avec les leaders de base ou les leaders d'école pour qu'ils nous donnent vraiment les notes des étudiants. I'm sorry, but that's stealing. Ma, je, suis re, je regrette de dire, mais c'est du vol. Take their money and you spend it. Toute la monnaie, l'argent a été dépensé, don't even give them a grade. et vous ne leur donnez même pas des notes. Et ensuite, on demande à Dieu de bénir nos ministères. C'est bien plus efficace quand on fait ce que lui a déjà décidé de bénir. Rather than Plutôt de faire ce que nous voulons faire et puis lui demander de bénir après. But the base leadership is the rôle important role. Mais le leadership de la base, c'est le cinquième rôle important. Le quatrième. Euh, quatrième, pardon. Pourquoi Parce qu'une des raisons pour lesquelles nos écoles marchent si bien, c'est parce que ça se passe dans une communauté qui adore, d'adorateurs, Une communauté qui est engagée envers la mission where the relationships are a joy to see and participate in. And students come in from outside to say a DTS student, et donc, ces, ex, ces étudiants de l'école de disciples qui viennent de l'extérieur, like et c'est comme s'ils viennent dans un autre monde. Are, et c'est vrai. Culture, Ce n'est pas seulement la culture de jeunesse en mission, a place mais on, fait, on donne toute la place à l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est le travail d'un leader de base, de créer cette communauté, de créer cette communauté, to de la faciliter, to de défier, de défier les, les problèmes au niveau du leadership, Et des, relations. Euh, des, des relations, merci. And, and when this, when this happens, Et quand cela se passe, le spirit commence à travailler dans les étudiants dans la première semaine. L'esprit les le, le, commence à travailler parmi les étudiants déjà la première semaine. The so Et ensuite l'apprentissage devient tellement plus facile. Learning becomes fun. Et l'apprentissage devient quelque chose de vraiment It intéressant, c'est quelque chose que l'on fait ensemble en tant que Et ça n'a rien à voir avec la compétition ou l'échec, et puis il y a des étudiants qui décident « moi j'aimerais rester le restant de mes jours ». C'est le premier endroit où j'ai l'impression que vraiment j'appartiens. Donc le travail d'un leader de base, c'est vraiment d'inclure cette école, et de servir les étudiants. De servir les membres du personnel. Et une partie de ce service, eh c'est d'enseigner de, de, les étudiants à servir eux-mêmes. Et s'ils si voient les, les leaders en train de servir, vous n'avez même pas besoin de les enseigner. Ils vont se joindre à ce que vous, vous faites. One of the most respected theologians in India, Et un des théologiens les plus respectés en Inde a été invité à enseigner une ou deux fois dans, dans nos écoles. Et lui, il regardait ce qui se passait dans la communauté. To the Et il parlait avec les étudiants. And then he asked to see the Et ensuite, il a demandé à rencontrer les leaders. Il a dit, je suis partie d'un et il dit, moi, je viens d'une faculté de théologie. Moi, je vois plus de transformation dans vos étudiants en trois mois que nous ne voyons en trois ans. Qu'est-ce que vous faites ici And it was all these things. Et c'était toutes ces choses. We don't even think about On n'y pense même plus. Because that's how, that's how we grew up. Parce que c'est de cette manière que nous avons grandi. Et j'aimerais mentionner un autre principe qui va de pair avec celui-ci. C'est que dans nos premières écoles, three different modes of education. il y avait trois modes différents d'éducation. Et on ne savait pas cela. Parce que le deuxième mode n'avait pas été défini jusqu'après 1990. Et j'en ai entendu parler dans mes études. Et j'ai dit, mais c'est comme ça que le Seigneur nous a conduits et c'est un vocabulaire qui nous aide à, à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et voilà les trois modes d'éducation. Formal. Formel. Non-formal. Non-formel. Without a dash, one word, one word. Un mot, un mot, oui, un for, un, no non no Non-formel, un mot. And then the third one is informal. Et le troisième mot, c'est « informel ». Et en fait, c'est très simple. Okay. Formal education. Donc, l'éducation formelle. We've all done this. On a tous fait cela. C'est l'échelle de l'éducation dans nos systèmes nationaux. Vous devez terminer d'abord un niveau avant d'aller au prochain niveau. This is done on the Greek model. Et ça, c'est selon le modèle grec. et Dans le passé, c'était basé sur la répétition. La mémorisation. Back to the what the said. Redire, redonner au professeur ce qu'il venait de dire. It's very Et c'est très hiérarchique. L'enseignant Le, est très honoré. But in a very way. Mais d'une manière formelle. Has a different title. Et il a un titre différent. Must be addressed very formally. Et on doit s'adresser à lui de manière formelle. And the teacher is very much the authority figure. Et l'enseignant le, est la figure d'autorité. On te dit comment tu dois t'habiller, comment te comporter, how to think. et comment réfléchir, what to do. et quoi faire. The grading is, um, happens at the end. Et le système de notation se passe à la fin, c'est punitif, in on ne t'informe pas à l'avance quelles sont tes notes, et une fois que tu es trop mal, et une fois que tu as tes notes, bad grade, et si tu as une mauvaise note, bah, c'est fini. Donc, il euh, y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter à cette liste, mais nous connaissons tous cette forme d'institution. Et comme je l'ai dit, c'est les Grecs qui nous l'ont donné. But it's not all bad. Ce n'est pas tout mauvais. But we'll get back to that. Mais on y reviendra. L'éducation non formelle, c'est cette catégorie qui a été découverte récemment. C'est l'éducation qui est planifiée de façon intentionnelle. But it not part of this thing. Mm -hmm. Mais elle ne fait pas partie de cette échelle formelle. In other words, Boy scouts. <coughs> dans d'autres mots c'est les scouts, King's kids. les fabricants de joie, <coughs> l'école de dimanche dans l'église, group. les groupes de jeunes, What you learn in military service. ce que vous apprenez dans le, dans le service militaire. These are all non structures of education. Ça, ce sont des structures d'éducation non formelles. And they're often classes. et ce n'est pas toujours dans des classes, But it's much more mais c'est plutôt sur le terrain. En général, ça vous enseigne des choses pratiques. Many cities and towns have a community center. Et beaucoup de villes et de, de villages ont des centres communautaires. Vous pouvez apprendre la première on peut apprendre le, le, le, le, le premier, premier secours. Comment prendre soin des bébés. Comment commencer à apprendre l'ordinateur. C'est toute une éducation non formelle. L'enseignant n'est pas quelqu'un qui est loin là-bas, mais c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Donc so It's intentional, it's planned, that's the word. Donc, c'est planifié, c'est intentionnel. And the third type of education is informal. Et la, le troisième type d'éducation, c'est l'éducation informelle. C'est l'éducation qui n'est pas planifiée. C'est cette manière que les petits-enfants apprennent à parler. Les parents normaux ne spend pas des heures à their à leur enfant à parler. Les parents normaux, en général, ne, per, ne prennent pas des heures et des heures pour essayer d'apprendre à leurs enfants à parler. Only neurotic Westerners. Seulement des, des, des occidentaux, euh, des, fou, des fous. Oui. <rires> Kids learn how to talk. Mais les enfants apprennent à parler. Nobody has to plan to teach them. Personne they doit planifier de leur apprendre à parler. Listen. Ils écoutent. Et ils passent par un processus fascinant dans leur cerveau. Ils ne mémorisent pas. Ce n'est pas ainsi que les enfants apprennent la langue. Et on sait ceci parce que tout d'un coup, ils vous sortent quelque chose que vous n'avez jamais entendu nulle part. Je I I a, a little, little Nous avions des, en, des enfants qui étaient en train d'essayer de, de, de discerner, de comprendre comment les enfants apprennent à, à, à parler. Non. No. Ah, il était juste en train d'apprendre à parler. Donc Je vais donner un exemple en français et un en anglais. Ce petit enfant, ses parents étaient de alors. Uh -huh. Okay. Donc ses, ses parents étaient, étaient euh, bouleversés par cet enfant no, about something. Uh, sur quelque chose And, uh, he'd heard about this. et ils avaient déjà parlé de cela avant And he they were upset. et cet enfant a compris qu'ils étaient troublés But he didn't the word they were using. mais il ne comprenait pas les paroles que les parents utilisaient so he in the donc il s'est joint à cette discussion et il dit oui c'est un caca crotte he said, yes, it's et il pensait qu'il disait « catastrophe ». No Mais en <laughs> fait, il venait de dire quelque chose que personne d'autre n'avait dit avant. Et quand notre fils avait à peu près 5 ans, We had over, et on avait des djemiens amis qui étaient venus nous voir, and he was in on the et il était en train d'écouter la conversation, And, uh, they left. Et ensuite, ils sont partis. And I took him he was et je l'ai fait sortir et il commençait à sauter partout. And sudden, says, Dad, my leg hurts. Et tout d'un coup, il m'a dit, « Papa, ma jambe me fait mal. » really? et, he... et je lui ai dit, « Vraiment bon, ?» Moi, je le voyais sauter, donc je lui ai dit, « C'est quoi le problème ?» Et je pense que j'ai le, le jet lag, c'est le, le, le décalage horaire. He didn't know what that meant. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. He, he leg. Il a compris le mot jambe, Et il voulait être comme les autres Jemiens et avoir une jambe comme eux. <laughs> Kids learn how to talk. Et les, les enfants apprennent à parler. But this is the most type of Mais c'est une manière d'enseigner qui est très puissante. La chose la plus intellectuelle que vous allez faire dans votre vie, c'est lorsque vous apprenez votre première langue. And that's done informally. Et ça, ça se passe de manière informelle. Et donc, dans un contexte de jeunesse en mission, nous avons tout cela. Even in our very first school. Même dans nos toutes premières écoles. We had formal elements. Nous avions des éléments formels. We had, uh, books to read. Nous avions des livres à lire. Et même avant d'arriver sur le lieu de l'école, il fallait déjà avoir vu, lu dix livres. We had uh, book reports. Nous avions des rapports de livres. We had tests. Nous avions des tests, des évaluations. We had grades. Et nous avions des notes. So these are all formal elements. Donc tout cela, ce sont des éléments formels. Mais dans les écoles de jeunesse en mission, nous avons aussi des éléments non formels, which are planned, qui sont des plans, intentional, qui sont intentionnels, sont Planifiés, intentionnels, mais ce n'est pas formel. Worship, il y a l'adoration. La, il y a l'intercession. Work duty. Il y a les travaux pratiques, one on ones, il y a les vis-à-vis, -vis, que nous faisons une, une heure par semaine dans chaque école. It's not only for DTS. Et ce n'est pas seulement pour l'école des disciples. Where did we get this from? Et d'où est-ce que cela vient we got it from Howard. On l'a reçu de Howard. Before he came to YWAM, Avant qu'il ne vienne à Jeunesse en mission, he did one -on with all his il faisait des temps de vis-à-vis -vis avec tous ses étudiants. And they had their Et ils avaient pourtant déjà leur doctorat. But he, he, they one -on Mais ils avaient besoin des de vis-à-vis. So Donc c'est une valeur très importante pour nous. So we have these in every Donc nous avons ces éléments non formels dans toute euh, école de Jeunesse en mission. Um, Community meetings. Les rencontres communautaires. Often evangelism outside. Et l'évangélisation à l'extérieur. Et ensuite, nous avons cet apprentissage informel. Et c'est là où vraiment le leader de base a un rôle très important. Because our students never stop learning. Parce que nos étudiants ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils apprennent tout weekend. week ils apprennent pendant tout le week -end. I was in a big base in Asia. Et j'étais sur une grande base en Asie. And the speakers room was up where all the students were. Et puis la la la chambre de l'orateur était là où il y avait tous les étudiants en haut. And there were no staff in that building. Mais il n'y avait pas de membres du personnel dans le bâtiment. They rented apartments out in the town. Et ils avaient tous des appartements en ville. So I'm there over a weekend. Et donc je suis là-bas pendant le weekend. And the boys are chasing the girls up and down the hallways and everyone's screaming. Et puis il y a les garçons, les, je, les, les jeunes gens qui courent après les jeunes filles dans le, dans le hall, dans les escaliers, et tout le monde est en train de crier. Donc c'est vrai qu'ils on était en train d'en faire des disciples, mais je ne sais pas exactement dans quel. Domaine. Does not stop at noon and in La formation at de disciples ne s'arrête pas vendredi à midi et ne recommence le lundi matin. Some of powerful learning in our centers takes place around the table. Et beaucoup de, cette info, de cet enseignement informel se passe autour de la table. When the students are sitting with the staff, quand les étudiants sont assis avec les le membres du personnel, they may not be talking about the teaching, ils ne sont peut-être pas en train de parler de l'enseignement, mais le, le personnel est en train de communiquer une attitude. Attitudes about the community meeting L'attitude par rapport à la rencontre communautaire, l'attitude par rapport à la phase pratique, l'attitude par rapport à la nourriture. That's what the students are picking up on. Ça, c'est ce que les étudiants reçoivent, là, dans ces moments-là. Et je crois que nous devons former tout notre personnel sur la base. Pas seulement le, le, le, le personnel de l'école. Et on doit leur dire, vous êtes tous des personnels enseignants. Parce que... Vous devez, vous allez enseigner vos étudiants, parce que même l'expression sur ton visage va les former, the, the la manière dont tu les salues, ou bien justement sur si tu ne les salues pas, nous sommes tous en train d'enseigner. Mais dans les années years, nos schools were more non-formales. Mais dans les premières années, nos écoles à jeunesse en mission étaient plutôt non formelles. Même si nous avions ces éléments formels. And the Lord was saying a to us. Et le Seigneur nous avait partagé deux choses différentes, deux choses particulières. When he said this one command, Et quand il a dit, il y a un commandement, quand il a dit, c'est l'université. We have been understanding what that means ever since. Et c'est depuis que nous avons vraiment compris ce qu'il voulait dire. L'université a commencé en 78. Et cette année, à Hawaï, nous allons faire la célébration des 40 ans de l'Université des Nations. Here's one of the the Lord was to us. En fait, voilà une des choses que le Seigneur était en train de nous dire. Il n'avait pas utilisé ce vocabulaire parce qu'on ne l'aurait pas compris à ce moment-là. He wasn't just leaving us with a non-formal structure. Il n'était pas en train de nous laisser avec juste une structure non-formelle. Although he could have. Il aurait pu. Because Jesus and Paul did mostly a non-formal structure in the way they ministered. Parce que Jésus et Paul ont surtout un ministère non formel. They had in their, in their Ils avaient quelques éléments formels dans leurs enseignements, comme nous. Mais le, le, le plus grand, la, la plus grande partie du temps, c'était non-formel. Parce qu'ils prenaient les, leurs disciples avec eux dans le ministère. Et ce n'était pas le, le, le modèle, le, le modèle de, culturel à cette époque de l'éducation. Le modèle culturel, c'était que si tu étais un enseignant et que les, et les étudiants venaient, You rent a room. Il fallait louer un, une salle de classe. And you teach. Et vous enseignez. And you ask for money. Et tu de l and they give you money. Te and then they can say, I studied with Gamaliel. Et ensuite, dire, J avec Gamaliel. Both Jesus and Paul could have done that. Et Jésus et Paul pu faire cela. But they did mostly what was largely non-formal. Mais ce qu'ils faisaient, c'était surtout non formel. P Why? Pourquoi? Parce que c'était pratique. It's the, the best way to raise up your Et c'est la meilleure manière de susciter des leaders. Parce que quand les, les gens font les choses pratiques, ils intègrent l'apprentissage. Et pour ces deux, bien sûr, ils étaient en train de servir les communautés. Et donc, en plus, ils étaient en train de servir dans la communauté. So it was a very good of donc, c'était un très bon système d'éducation. Et c'est ce la, la parole que Dieu a donnée à Lorraine. Et pourquoi ne pas nous laisser juste avec cela Mais le Lord a dit « Non, maintenant, c'est l'université ». Et le Seigneur a dit, non, maintenant c'est l'université. Et ce qu'il était en train de nous dire, c'était ceci. Your, Garde toute cette éducation non formelle. Et essaye de le mettre avec le meilleur de l'éducation formelle. Et, et, et viens avec un, une hybride. Et avec hybride. fusion. Une fusion. Qu'est-ce Qu qui est le meilleur dans le formel? C'est la profondeur dans laquelle vous pouvez aller. C'est la, la reconnaissance dans nos cultures. C'est l'excellence. C'est toute la documentation. C'est les recherches qui vont changer les nations. Because we were having problems with our schools. Parce que nous avions des problèmes avec nos études non formelles. We didn't even know where they were. Parce que nous ne savions même pas où étaient ces étudiants non formels. Ça nous a pris deux ans pour trouver l de, faire l'école de disciples à Jeunesse en mission. We didn't have for our nous n'avions pas de curriculum pour, de programme pour ces écoles. Could, nous n'avions pas de standards. Nous avions des phases d'école de, de disciples qui duraient six semaines. We had that for two weeks. Et nous avions des phases pratiques qui duraient deux semaines. Nous avions des leaders qui se tenaient dans des rencontres de GEM. Et ce leader a dit dans une rencontre de GEM, moi je peux faire une école de disciples très efficace en deux jours. And they learn everything they need to learn. Je sais tout ce qu'ils doivent apprendre. And I'm sure if that had continued, et je sais que si cela avait continué, et je crois qu'on aurait eu des phases pratiques qui n'allaient durer que 45 minutes. There, there was no way to stop this trend. Et on ne savait pas comment euh, stopper cette tendance. So, gave us to say, Donc l'université nous a donné l'occasion de dire in the ground. C vous n'avez pas besoin d'emmener toutes vos formations dans l'Université des Nations, But if you do, there are mais si vous le faites, alors il y a des normes, et voici les voici. Schools, you know et si vous avez déjà conduit des écoles, bien sûr vous le savez. When we had our first university workshop in 89, en 1989, lorsque nous avons eu notre premier uh, atelier de l'Université des Nations, nous avions comme uh, orateurs des experts uh, mondiaux de l'éducation formelle. No, non, -formal. non formelle. Non formelle. Le principal orateur était plus tard mon professeur pour mon doctorat. Et l'orateur principal, en fait, c'était mon, mon enseignant quand j'ai fait mon doctorat. But when he, he started to understand us, mais quand il a commencé à comprendre cela, he said, you can't put and non il a dit, mais on ne peut pas mettre le formel et le non formel ensemble. Other have tried it. Il, y en a il y a d'autres endroits où ils ont essayé et ils ont échoué. C'est impossible. Ce qu'il ne savait pas, But that's that the best way to motivate a wywhammer. C'est en fait, c'était la meilleure manière de motiver un gymien. Tell him it's impossible. Dire que c'est impossible. <laughs> well, that was almost 30 years ago, and we're still doing it. Et ça s'est passé il y a à peu près 30 ans, et nous sommes toujours en train de le faire. But it creates a tension. Mais ça crée une tension schools, in, in dans nos écoles et dans nos bases. And that's one of the that you live in. Et ça, c'est une des tensions dans lesquelles vous vivez aussi. Parce que certains de nos membres du personnel et leaders viennent d'un arrière-plan plutôt formel. Et ils pensent que le point de la school est juste les lectures. Et ils pensent que le, le point principal de l'école, c'est les, les enseignements. Taking good notes. Prendre des notes. Getting good grades. Avoir, les, avoir les, les notes. They think that the students' life outside the classroom has nothing to do with them. Et ils pensent que la vie de l'étudiant en dehors de la salle de classe, ça n'a rien à voir. That work duty is a evil. Et que les travaux pratiques, c'est un, un mal nécessaire. Et que leurs étudiants n'ont pas besoin d'aller aux rencontres communautaires ni à l'intercession. il y avait un groupe d'écoles en particulier. Said, yeah, just, Et ils ont dit Mais nos étudiants, en fait, ils n'ont pas le temps pour l'intercession. Je dis Vous dites que vous ne croyez pas dans l'importance de l'intercession ça veut dire que tu ne comprends pas l'importance de l'intercession oh non, non, non, non. Non, non, non, non, on croit que c'est important. But our students don't have time for it. Mais nos étudiants n'ont pas le temps pour le faire. So what is important? Donc, qu'est-ce qui est important so I made a revolutionary suggestion. Donc, j'ai fait une suggestion révolutionnaire. Est-ce que tu ne pourrais pas réduire un petit peu leurs travaux pratiques, so leurs they devoir, can pray. pour qu'ils puissent prier Brand new idea for some school leaders. Et c'était une très nouvelle idée pour certains leaders d'école. Et nous avons d'autres leaders d'école. Ils n'ont pas un arrière-plan académique. Et ils pensent que la chose la plus importante dans l'école, c'est la louange. <laughs> Et c'est l'intercession. C'est écouter la voix de Dieu. So, Any YWAM speaker will tell you this. Et chaque uh, orateur à jeunesse en mission va vous dire ceci. Uh, you to teach. Et des fois, tu traverses uh, tous les continents pour venir enseigner. The school leader picks you up at the airport. Et puis le responsable de l'école vient te chercher à l'aéroport. Oh, Et il te dit, en fait, aujourd'hui, tu ne vas pas enseigner. Oh, really? Vraiment non, nous avons décidé de prendre toute une journée pour écouter Dieu. Je crois qu'en fait, ça fait déjà un petit moment que j'essaye d'étudier et de comprendre pour recevoir une parole pour vous donner à vous. Or are we here? Ou bien nous entendons, la base leadership has decided it's a décidé que c'est un le, le leader de base a décidé que c'était un, une journée de travail. Parce qu'il y avait beaucoup trop de, de mauvaises herbes. So you you Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas d'enseignement. pourquoi est-ce qu'ils sont we, venus depuis si loin pour s'asseoir ici Donc, nous, en, nous sommes dans cette tension. Nous sommes dans cette tension. Et non, on est, on est tiré des deux côtés. Okay. Et c'est bon. In these tensions, there is a great Parce que dans ces tensions, il y a une très grande créativité. But these need Mais ces tensions ont besoin de leadership. Et le leader de l'école doit dire, non, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ces, ces travaux we and we need to hear him. Nous avons fait venir cet orateur et nous voulons l'entendre. Ou bien le leader de base doit dire à celui de l'école « Nous voudrons vous voir, toi et toute l'école, dans la rencontre communautaire ». Et ça, c'est un bon moyen pour faire partie de cette base. Et quelquefois, en tant que leader, nous devons tout simplement dire « Voilà comment cela se passe ». Et un des grands privilèges à Jem like Si tu ne l'aimes pas, leave. Alors pars. Just leave. Mais juste quitte. Il y a une à deux bases à Genève sans mission, qui sait? C'est seulement Jésus qui sait le nombre. So you can go anywhere, or start your own. Tu peux aller où tu veux ou bien, bien commence ta propre base. But let's. Let's work together in our basis. Mais travaillons ensemble dans nos bases. Okay, we're have a time of of this stuff. Donc on va avoir un temps pour, euh, pour réfléchir, méditer un petit peu sur cela. Mais avant de prendre la pause, est-ce qu'il y a une question de clarification? Is anything up here not clear? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas clair I there was a lot of stuff this morning. Je réalise que j'ai dit beaucoup de choses ce matin. Quel est le nom du premier doyen de la faculté des sciences humaines What is the name of the first dean of humanities, Faculty of Humanities? Douglas Fever, Someone write that up there. On va le mettre sur le tableau. Real man of God. C'est un vrai homme de Dieu. He recently passed away. Et il est il est décédé juste récemment. He was an Douglas expert. FEA, yeah. Expert in ancient Greek music. Il était uh, expert dans la la musique ancienne grecque qui n'est enseigné que dans deux ou trois universités du monde. Et donc, quand ils avaient un concert en musique ancienne grecque, ils l'invitaient à venir, parce que c'était le seul qui pouvait dire s'il jouait juste ou pas. Oui J'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient directeur d'école et comment, quelle doit être la relation entre le directeur d'école et le directeur de base? school A person's gifts makes room for themselves. Les dons d'une personne, c'est vraiment ce qui, qui représente la personne, qui fait de la place, qui fait de la place à la personne. That's one of the proverbs. Et c'est un des problèmes. Donc, si par exemple, tu es staff, tu es membre du personnel dans une école, donc un des dons de ton leader c'est d'essayer de voir où toi tu pourrais vraiment grandir dans, dans les différents do domaines. And we as leaders need to develop this gift. Et nous en tant que leader nous devons développer ce don, et il y a um, un article dans le guide de référence qui n'est pas encore traduit. Euh, qui est Comment essayer de trouver les talents. Et ça, c'est un, un article qui a aidé beaucoup de gens. We think that our be by On pense que nos leaders d'école doivent être qualifiés par l'expérience. Et l'étude. Ce qui veut dire être étudiant dans l'école d'abord, ensuite être membre du personnel dans l'école, ensuite être un, un leader assistant, and then a leader. et ensuite être le that's, leader. That's how I C'est cette manière que moi j'ai été formé à jeunesse en mission. Uh, but there can also be outside. Education, Mais il peut aussi y avoir une éducation extérieure et une expérience extérieure. On a beaucoup de gens qui enseignent dans le domaine des soins de santé primaires et du développement communautaire <coughs> parce qu'ils ont de l'expérience dans ce domaine. Et par rapport à la relation entre un leader de base et un leader d'école, Uh, C'est une relation d'harmonie mutuelle et d'affection. Engagement mutuel. Et d'être vraiment des frères dans l'amour. De manière <laughs> idéale. But, mais pour toute relation, on doit travailler à ce que cela se passe. It does not happen automatically. Ça ne se passe pas automatiquement. Et plus la relation est importante dans le royaume, plus elle sera éprouvée. Et comme j'ai dit hier, la première relation qui est bien testée, c'est celle de, du mariage. Quand j'étais le leader quand j'étais leader de base, les gens avec lesquels je passais le plus de temps, c'était les leaders d'école. Cynthia et moi n'avions pas Philippe à l'époque. Et donc nous avions des gens qui venaient prendre le repas du soir avec nous chaque soir. Et souvent, c'était les orateurs-visiteurs et puis les leaders de base. Those are our priorities. Ça, c'était ils étaient prioritaires pour nous. And the other of staff as well. Et bien sûr, les autres membres du personnel aussi. Base must stay very close to school and that Donc, les, les leaders de base doivent rester très proches des leaders d'école et constamment travailler et développer cette relation. One more Encore une question. question base percentage ma question concerne mm. les finances est-ce que c'est au niveau de la base, au niveau de l'école, qu'on détermine le, le prix Ou bien est-ce que c'est quelque, une, une, quelque chose qui est décidé au niveau international no, finances are a base, local base policy. Les finances, c'est toujours une politique de la base. L'université international internationale n'a rien à voir avec les politiques financières. Donc, so, There's a budget process on a base. Donc, il y a un processus budgétaire sur la base, et all de la base est is entre les départements base departments. Donc, toutes les entrées qui, de la base sont partagées dans les différents ministères. So, a part of what students pay Donc, en dehors de ce que les étudiants payent, vont aller pour soutenir ce que les étudiants ont besoin. On va faire ce qu'il faut pour soutenir le besoin des étudiants. Food, la nourriture. L'équipement. Maintenance, la maintenance. la transport. Not just the help with their travel, Pas seulement euh, aider au, au au, à l'orateur visiteur pour son, son, son transport. We need to make sure that we don't take student fees and use them. Uh, for all other things except the students. Devons, nous devons faire attention de ne pas prendre les, les cotisations des étudiants pour les utiliser pour toute autre chose qui n'a rien à voir avec eux. If your are going hungry, si vos étudiants ont faim, a problem. il y a vraiment un problème. They should have food that's, that's culturally normal. Ils doivent avoir une nourriture qui est normale culturellement. Et ne doivent pas avoir faim à la fin de la journée. So that's a of base Donc ça, c'est une question de leadership de base. Donc quand on travaille à ce processus budgétaire, it les needs leaders to be a, de base et les ba, leaders d'école doivent travailler ensemble. It needs to be a in et ça doit être un processus qui est, qui, qui est baigné dans l'acceptation la, dans la, mutuelle Led in et conduit dans la prière. And it's never easy. Et ce n'est jamais facile. Our, our, our, our to Parce que nos entrées, en fait, seront toujours limitées. So do we, do Donc comment est-ce que nous sommes des bons gérants de ce que Dieu nous donne I don't think we on fees for all our Et je crois que nous ne devons pas dépendre des cotisations des étudiants pour toutes nos entrées. We need to have a base nous devons avoir aussi une stratégie financière de la base, Led by base qui est cette stratégie dirigée par le leadership de la base, to bring in gifts, pour qu'il y ait des dons qui entrent, for our needs, our needs. surtout pour tous nos besoins et capitaux, comme par exemple construire, la construction, And also like vans. et puis aussi pour avoir des équipements comme des véhicules. I think that's how most bases do that. Ça, je crois que la plupart de nos bases font cela.